Bonjour, je suis Axel Crevaux et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle capsule de TechniNews, c'est juste après le générique Bienvenue dans cette nouvelle capsule de TechniNews. Vous savez maintenant, les TechniNews, ce sont des informations autour des nouvelles technologies principalement, que vous soyez particulier, professionnel. Ou autre, j'allais dire, mais là, je ne sais pas ce que vous pouvez être d'autre, finalement, c'est l'un ou l'autre. Bref, ce sont des informations qui vont vous aider à mieux consommer, à savoir vers quoi vous tournez, que ce soit au niveau matériel, logiciel, info, en tout genre, et puis de temps en temps, des petites infos marrantes. Quoi qu'aujourd'hui, je ne crois pas que j'en ai. Alors, euh, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous remercie infiniment de bien vouloir cliquer sur le bouton s'abonner, et puis sur la cloche pour être certain de recevoir des notifications, et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous les Techni News. Vous le savez, c'est gratuit et ça le reste... Restera. À la fin de cette euh, émission, non, c'est bonne émission. À la fin de cette capsule, je vous parlerai de euh, de l'événement qui suscite énormément de consommation en ce moment, mais je vais vous donner les meilleurs plans. J'ai bien entendu parler des Black Friday. On commence tout de suite avec le nouvel iPad Pro, l'iPad Pro de chez Apple qui vient de sortir. Donc c'est l'iPad qui a une taille euh, plutôt conséquente puisque c'est juste en dessous du 13 pouces. Alors à force de miniaturiser, à force de les rendre plus fins, à force de les rendre euh, plus bord à bord, etc. Etc, etc bah forcément on les fragilise et donc le nouvel iPad Pro apparaît comme très très fragile euh, euh, euh, susceptible d'être tordu très facilement ou plus alors de toute façon un iPad vous évitez de vous asseoir dessus mais un ordinateur c'est pareil, un téléphone c'est pareil, on évite de s'asseoir sur ces appareils là bon en tout cas ils sont beaucoup moins euh, solides que les anciens perso j'ai opté pour une coque que vous retrouvez dans la descriptions de mes produits que je vous conseille c'est la coque clavier euh, Logitech qui... Je vous le montre pour ceux qui me regardent, pour ceux qui m'écoutent, tant pis, euh, la coque, une partie de la coque est là et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est aimantée directement sur l'iPad avec les, les, les connecteurs, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de Bluetooth, il n'y a rien, donc elle permet vraiment en un rien de temps de transformer votre, votre iPad en un ordinateur, un petit ordinateur, donc pour taper des longs messages, ça peut vraiment être pratique, euh, mais ce qui est surtout pratique c'est que la coque est rigide, euh, intègre un stand pour pouvoir la mettre en mode portrait ou en mode paysage, et puis elle est rigide, donc elle va rajouter. Ajouter de la rigidité à votre iPad et puis elle, est, elle, est, elle, elle ne double pas le, le, le volume ni le poids de l'iPad. Donc je vous le recommande, c'est une coque Logitech et vous l'avez en bas. Et je serais pas surpris qu'elle soit en promo pour le Black Friday. YouTube serait-il en train de concurrencer, de se lancer dans la concurrence de Netflix Vous savez que tous ces gros, tous ces géants, ils se, ils se concurrencent. Il y en a pas un qui est capable de dire bah moi je vais m'occuper de ça pendant que toi tu t'occupes de ça. Non, chacun veut faire, chacun veut une part du gâteau et au final des fois c'est un petit peu n'importe quoi. On voit bien ce qui se passe avec Facebook en ce moment. Donc YouTube a lancé une centaine de films, de films entiers. Je parle de films hollywoodiens. C'est-à-dire c'est pas des petits films. Euh, euh, non, c'est du film, c'est, bref, c'est un film quoi, comme un film. Vous allez voir au, au cinéma. Hein. Hein, D'accord Bon, on a compris. Sauf que, alors déjà, en France, vous ne cherchez pas, c'est que aux Etats-Unis. Ok Donc, sauf si vous avez un VPN, auquel cas vous serez identifié comme étant aux Etats-Unis, sinon c'est que aux Etats-Unis pour l'instant. Une centaine de films, ce n'est pas des films récents, mais bon, c'est des films du style... Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer hum, Harry Potter 4, je crois... Euh, non, non, non, pas Harry Potter 4, ça c'est sur Netflix justement, non, j'ai vu passer le Rocky 4 des trucs comme ça, enfin bref, c'est des films qui ont fonctionné, comment ils fonctionnent Bah ben, ils fonctionnent un petit peu comme la télé, euh, la télé s'est entrecoupé de plein de clips publicitaires, plein de, de, de, de, de séquences publicitaires, là c'est pareil, vous regardez euh, YouTube et vous avez des publicités. Quelque part, c'est gratuit, mais en, en, en échange de ça, vous avez de la pub, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est un peu comme la télé, enfin je sais pas si vous regardez la télé, moi je la regarde pas, mais quand on regarde la télé, c'est terrible. Euh, avant de commencer le film, vous avez plein de, de pubs, pendant le film, vous avez plein de pubs, alors c'est bien, si vous avez envie de faire plein de pipi, il y a pas de souci mais bon, globalement, YouTube sera en train de se lancer là-dedans, on sait pas jusqu'où ça va aller, mais on suppose qu'ils sont en train de se mettre sur ce marché de Netflix, sur lequel Apple va arriver normalement en 2019, avec des séries propres à lui, avec des films en exclus, etc., etc. On continue la concurrence. Une info pour Amazon, Amazon dont on reparlera ah, forcément pour le Black Friday, Amazon euh, lance une plateforme qui se trouve, moi je l'ai trouvé dans, sur ma page d'accueil Amazon, ça s'appelle Amazon Second Chance, donc en français Amazon. Seconde chance, merci pour ceux qui suivent, euh, pour recycler, ils vous apprennent à recycler, donc comment recycler un produit dont vous vous servez plus en fonction du produit que c'est, notamment les produits électroniques, on ne sait pas toujours exactement quoi en faire, donc tout ça c'est expliqué, il y a plein de, de, de chapitres, vous pouvez cliquer pour regarder, il, il vous explique aussi comment recycler les emballages dans lesquels notamment vous recevez les produits de chez Amazon, parce que on pourrait se dire « oh ben moi je vais le brûler dans mon jardin », non surtout pas, on pourrait se dire bah, « tiens je vais le mettre là », non pas forcément, si c'est du carton, si c'est du plastique, ça se traite pas tout à fait pareil, donc moi, je mettrai un très bon point à Amazon pour, bah mine de rien, certains diront encore que Amazon fait semblant de s'intéresser à l'environnement. Moi, je dis quelque part, euh, tant qu'on informe et qu'on informe et qu'on informe, eh bien, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas informé. Voilà, donc maintenant, vous allez pouvoir le savoir grâce à Amazon, quoi faire de vos anciens appareils dont vous ne savez plus quoi faire. Et second chain, ça veut dire, et chain, ça veut dire éventuellement aussi de les revendre sur une plateforme. Uh, Siri, vous savez, Siri, c'est l'assistant euh, vocal, vocal de chez Apple qui fonctionne moyennement bien. Je suis beaucoup plus fan de l'assistant Google qui fonctionne beaucoup mieux. D'ailleurs, l'enceinte connectée HomePod de chez Apple euh, a envahi, entre guillemets, 5% du marché contre 70% pour les enceintes connectées de chez Amazon. Donc il y a un petit écart, Amazon, l'assistant la, la, vocal d'Amazon s'appelle Alexa. Euh, et aujourd'hui, ce qui fâche un petit peu aussi sur Siri, c'est qu'on est obligé d'être connecté à Internet pour que Siri fonctionne. Donc euh, des analystes ont vu passer une licence achetée par Cupertino qui dit qu'ils euh, ils sont en train de réfléchir à ce que vous puissiez installer Siri sur, euh, utiliser Siri hors connexion. Et là, ça pourrait devenir encore plus intéressant. Bref, la bataille pour le meilleur assistant vocal, pour l'instant, moi je vous dis... Même si vous avez un iPhone ou un iPad, vous pouvez ins ins installer l'assistant Google, donc faites-le, il fonctionne largement mieux, j'ai fait des tests croisés, franchement c'est largement plus efficace. Vous êtes fan d'Emoji, vous aimez bien illustrer vos conversations avec des emojis. je vous invite à cliquer sur le lien que je mets, pareil, si vous m'écoutez, venez sur ma page YouTube pour regarder, ou sur Facebook, là où je poste mes vidéos, euh, pour regarder le lien, ça s'appelle euh, Emoji Builder, sinon vous tapez Emoji Builder sur Google, ça va vous, offrir, vous ouvrir directement une page très simple avec un Emoji en plein milieu, plein de petites maquettes, des yeux, des nez, des bouches, bref, plein de trucs que vous pouvez... Pour, pour que vous personnalisiez votre emoji, vous pouvez placer exactement euh, euh, les différents éléments à l'endroit que vous voulez, euh, au pixel près. Et puis ensuite, alors par contre c'est la particularité, une, une fois que vous avez terminé, vous enregistrez votre emoji comme une image. Ça veut dire que vous ne pourrez pas le mettre comme dans un clavier, comme certains claviers qui s'appellent Bitmoji, etc. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est extrêmement simple d'utilisation et ça peut être sympa pour sortir un petit peu des emojis qui vous sont imposés à droite à gauche, vous pouvez créer les vôtres quasiment à 100% voilà, donc je vous laisse découvrir ça, on termine cette, euh, cette capsule aujourd'hui par le Black Friday le Black Friday c'est typiquement la conso la conso et la conso, mon conseil vous le connaissez ne consommez pas pour consommer, ça sert à rien sincèrement, c'est pas la peine d'acheter un troisième appareil photo si vous vous servez à peine du premier par contre si vous devez acheter quelque chose on est dans la Black Friday Week donc ça veut dire qu'ils étendent ça à la à la base, c'était le Black Friday, c'était donc un, un vendredi en novembre. Ça s'est étendu au, au Cyber Monday, parce que c'est beaucoup en nouvelles technologies qu'on trouve des trucs. Donc, le lundi d'après, le Cyber Monday, du coup, tant qu'à faire, ben, on va laisser les promos tout le week-end, évidemment. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait Ils sont en train de démarrer. Ils ont déjà démarré la semaine hier, donc maintenant, on a la Cyber Monday Week. Alors... Encore une fois, moi j'ai envie de vous dire, premier conseil pour avoir les meilleurs plans, attendez vendredi, sincèrement. Sauf si vous voyez un truc à moins 40, moins 50, moins 60%, et vous dites vraiment je le veux et j'ai peur qu'il y soit plus ou quoi, allez-y foncez. Mais sinon, je pense que les meilleurs plans vont arriver vendredi. Où est-ce que vous allez trouver les meilleurs plans Sur tous les vendeurs en ligne, évidemment, en tête, Amazon. Amazon est très très fort, ils font des promos de malades mentaux euh, pendant ce temps-là. Maintenant, j'ai envie de vous dire, avec ce qui se passe en France en ce moment, avec ces fameux gilets jaunes qui bloquent tout, et j'ai vu que le mouvement est en train de s'amplifier... Eh bien il faut s'attendre à ce que les livraisons elles soient un petit peu décalées parce que Amazon ils vont pas, pas, ils vont pas vous livrer en, en, en drone, même s'ils ont commencé à tester ça aux états unis un jour peut-être directement vous aurez votre colis qui arrivera par drone, pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà les meilleurs plans ils sont là, et surveillez surtout que ce ne soit pas des faux plans, c'est-à-dire repérer. n'hésitez pas à faire des tests croisés moi je l'ai fait aussi par exemple avec euh, un site qui s'appelle vendeprivé.com sur lequel je ne consomme quasiment plus jamais, parce que euh, on trouve des, des produits soi-disant super intéressants, mais quand on va chercher un petit peu à droite ou à gauche, on se rend compte que les promos arrivent souvent euh, sur d'autres sites à des prix qui sont quasi équivalents. Et je parle juste de sites comme Amazon, par exemple, qui pratiquent sur des produits euh, en nouvelle technologie. Je vais citer Newer, qui est une marque qui fait euh, des choses euh, comme le panel LED que j'ai... Euh, que qui m'éclaire, euh, comme une barre de travelling ou des pieds photos, etc., des pieds vidéo. Eh bien c'est des marques qui vont vous fournir des produits euh, de très bonne qualité, qui viennent vraiment chatouiller les grandes marques, et vous l'avez à un prix très très intéressant tout au long de l'année, donc pas la peine d'attendre les ventes privées. Donc je vous conseille de faire pareil pour le Black Friday, ne partez pas billes en tête parce que c'est marqué sur le site « moins 80% », vérifiez l'exactitude, vous le savez, tout le monde n'est pas forcément 100% honnête. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je vous réserve une surprise pour la fin de la semaine, pour vendredi, pendant le vrai Black Friday, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne vous offre pas une grosse remise sur une TechniNews. Euh, non, c'est une blague, La TechniNews sont gratuites et elles le resteront, je l'ai dit au début, mais il y aura une surprise, je vous le promets, à la fin de la semaine, restez connectés, vendredi qui vient, le Black Friday, et je vous ferai une offre du Black Friday jusqu'au Cyber Monday. Vous ne pourrez pas vous en passer, c'est promis. Merci de m'avoir suivi, si vous n'avez pas encore euh, cliqué sur le bouton s'abonner sur YouTube, eh bien, cliquez sur le bouton, cliquez sur la cloche, et puis, on se retrouve... La prochaine fois, à savoir vendredi, je vous l'ai déjà dit. Et je fais des rimes, une fois n'est pas coutume. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez. Ciao, bye bye